Bonsoir Aurélien, comment tu vas Bonsoir Nathalie, ça va bien et toi Très très bien, super, impeccable. Euh, donc avant peut-être commencer par euh, se présenter, est-ce que tu peux rapidement euh, dire ce que tu faisais avant la formation Tout ça euh, je, je travaillais euh, dans un magasin de vêtements de seconde main. J'y travaille toujours actuellement. Euh, J'ai un autre 8 en tant que bibliothécaire aussi. Oui. Euh, J'ai travaillé dans l'oreiller aussi, donc rien à voir du tout avec les ongles. Euh, et j'ai envie de bien, voilà. Voilà, d'accord, très bien. Un Oui, oui. Ouais. Et euh, est-ce que tu as suivi d'autres formations avant de te lancer dans celle-là ou pas du tout Non, pas du tout. J'ai justement découvert tes formations euh, via YouTube. Euh, totalement par hasard, euh, je suis tombé sur tes vidéos. Et euh, de fil en aiguille, j'ai envie de dire que ben, j'ai découvert, je me suis renseigné un peu partout et finalement ben, c'est ta formation que j'ai choisie. D'accord. Et justement, c'était quoi la, la différence avec les autres Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi celle-là plutôt qu'une autre C'était une formation très très complète, euh, qui allait de A à Z. Euh, j'ai longtemps réfléchi, je me demandais si c'était pas une arnaque ou des, des choses ainsi, euh, si j'avais pu pouvoir y étudier tout seul. Euh juste avec les vidéos, si ça, si ça allait suffire. Euh, pour l'instant, ça me convient très, très bien et j'en suis, suis bien content. Ah bah ben c'est impeccable. est-ce que tu t'es bien senti intégré dans la formation, d'autant plus que tu es un homme, donc tu étais le premier à, à intégrer la formation. Donc est-ce que pour toi, ça, ça a été facile de t'intégrer Oui, je n'ai pas eu de difficulté à trouver ma place. Elle euh, s'est faite tout naturellement. Euh, ça a été comme si c'était très normal, en fait. Oui, ouais, euh, d'autant plus que tu as eu vraiment beaucoup, beaucoup de, de messages te félicitant quand tu t'es inscrit sur le groupe privé, euh, te disant euh, félicitations, bravo, c'est impeccable, tu es notre petite mascotte et tout, dès le départ. Hein. Exactement. Très, très rapidement, as eu plein de messages. C'était très, très chaleureux, oui. très mignon. Euh, je ne m'attendais vraiment pas à ça, en plus. Euh, donc, je me suis vraiment bien senti accueilli. Et puis... Et maintenant je fais ma pause, je me montre ma pause, euh, les filles sont là pour m'aider, euh, puis tu interviens pour me corriger exactement. Et euh, c'est vraiment euh, quelque chose qui est enfin, un groupe familial en fait. C'est vraiment euh, très familial et c'est ça que j'aime vraiment bien dans le groupe. On se sent pas euh, côté ou quoi que ce soit. Et on parle beaucoup avec les filles, que ce soit euh, sur les groupes ou un messenger. C'est génial. Ah, c'est super. Moi, je pense vraiment que ce groupe privé, c'est ce qui fait la, la force vraiment de, de la formation parce qu'on est toutes bienveillantes ouais. et tout ça. Et justement, est-ce que tu, tu as eu l'impression à un moment donné euh, que c'était un petit peu comme sur les autres groupes où on se critiquait, on se tirait dans les pattes ou pas du tout Non, pas du tout. Euh, S'il y a de la critique, c'est constructif en fait, donc c'est vraiment, tiens, il faudrait que tu améliores ça un petit peu, ton nom n'est pas bien situé. Euh, c'est pas une critique, c'est vraiment pour s'améliorer, pour aller de l'avant. Et euh, ce n'est que ça, que, que du positif. C'est super. Donc euh, toi, tu, tu aimes cette formation. Tu, si c'était à refaire, tu la referais Ah, mais j'irai encore plus vite pour la choisir. Euh, J'hésiterai pas du tout à, à la refaire. J'irai avec plaisir. D'accord. C'est super. Et, euh, et justement, quels sont tes projets maintenant pour pour l'avenir Jusqu'où tu voudrais aller Est-ce que tu as déjà réfléchi à tout ça euh, J'ai un peu réfléchi. J'aimerais bien commencer par une plus tard, quand, quand j'y arriverai, que j'aurai mon certificat, ouvrir ma petite entreprise chez moi au début, dans un petit coin de ma maison, euh, vraiment tranquille ou pénale. Mais pour l'instant, je travaille en bibliothèque et en magasin de vêtements, donc euh, je suis sur les deux, J'ai me reste un peu de temps après pour m'entraîner. Mm -hmm. Mais oui, mon, mon projet, c'est vraiment pouvoir ouvrir... Euh, ouvrir... Euh... Oui. Ça y est, je bloque. <rire> c'est euh... le de ton petit, ton petit centre, ton petit coin où tu fais les ongles, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. ça. Et puis, euh, par après, pourquoi pas faire euh, les, atel les ateliers qui sont de maquillage, les soirées, qui sont consacrées exprès pour elles, euh, pour qu'elles se sentent bien. Oui, ah ben, c'est super. C'est un très, très beau projet. Et est-ce que tu as été soutenu dans, dans ce projet-là par, par tes proches ou est-ce qu'ils avaient un petit peu peur que tu te lances dans la formation euh, J'en ai parlé à personne au début. Euh, puis tout doucement, j'en ai parlé à mon copain qui voyait que je voulais me lancer là-dedans, qui lui me soutient euh, énormément. Puis euh, j'ai mes amis aussi qui me soutiennent aussi, à qui que dès que je fais une pause, ben, je leur envoie le photo et il me fait ⁇ Ah, tu t'es amélioré là-dessus, c'est bien euh, ⁇ ben, Je vois que je suis bien soutenu par rapport à mon entourage et mon, et mon copain. Puis, de là, euh, tout va bien. Mm -hmm est-ce que ça a été facile pour toi de, de suivre la formation Comment est-ce que tu la suis À travers euh, l'ordinateur, le téléphone, euh, la tablette Qu'est-ce que tu fais je la, suis, je la suis à travers euh, mon téléphone et le PC. Quand mmh. j'ai 5 minutes au boulot, j'en profite vite pour euh, me connecter sur la plateforme et, et regarder. Euh, sinon, bien souvent, avant de m'endormir, j'aime bien regarder des vidéos. Donc, je regarde euh, sur la plateforme encore une fois. Euh, c'est très facile, que ce soit de Belgique ou d'autre part, euh, c'est très facile, c'est très complet, c'est quelque chose qui est vraiment génial. Euh, on peut étudier n'importe quand, quand on a le temps, euh, quand c'est une formation dans un centre, euh, bah, c'est tel jour, à telle heure, et si on a un imprévu, bah, on est obligé d'annuler, soit on la perd, soit on essaye de la récupérer comme on peut, mais ce n'est pas toujours facile. Tandis qu'ici, c'est vraiment on à son rythme, comme on peut, euh, avec les moyens qu'on a. Et c'est vraiment pour ça que j'ai choisi la formation. C'est super. Et justement, est-ce que c'est gérable de le faire justement avec un, un voire deux, travail à côté Est-ce qu'on peut quand même suivre cette formation Parce qu'il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui ont des enfants, ils disent peut-être « j'ai pas tellement de temps pour suivre cette formation ». Est-ce que toi, tu trouves que tu, tu progresses quand même bien Tu arrives quand même à te mettre dans cette formation et à évoluer Sur quelques temps, c'est vrai que la semaine, j'ai pas spécialement le temps de… De, de mettre en pratique ce que je vois dans les vidéos. Euh, mais oui, c'est tout à fait faisable. Moi, je me consacre le week-end ou alors ben, quand je rentre du boulot, après le souper ou quoi que ce soit, j'essaye de m'y mettre un petit peu euh, Mais oui, c'est tout à fait faisable. Il suffit de s'accorder un petit peu de temps pour soi et on y arrive forcément Et tu y arrives, oui, c'est super. Et, euh, et donc, est-ce que tu, tu recommanderais cette formation justement si un ami euh, ou une amie voudrait... Euh, voudrait faire cette formation ou justement un homme peut-être qui n'ose pas faire cette formation parce qu'il se dit euh, moi en tant qu'homme je n'ai peut-être pas ma place euh, au milieu de toutes ces femmes est ce que tu qu'est ce que tu lui dirais euh, qu'il faut chancer qu'il faut oser qu'il faut passer le cap évidemment euh, que quoi qu'il arrive même s'il se conseille ou quoi que ce soit ce si n'est pas perdu c'est que du bénéfice euh, qu'il faut y aller. J'ai déjà recommandé sur des euh, sur groupes que je vois euh, sur des ongles, euh, des gens qui cherchent des formations. Bah, tout de suite, euh, je leur dis ton prénom euh, pour qu'ils te retrouvent sur Facebook, qu'ils puissent euh, se renseigner auprès de toi. Je leur envoie aussi euh, l'adresse du site, euh, qu'ils puissent voir euh, directement aussi là-dessus. Et euh, j'en ai, ai eu plus d'une réponse qui m'ont dit, je vais me renseigner, je vais, je vais voir. Et on verra ce que ça donne. Ouais. Mais oui, on, dans tous les cas, je recommande euh, la formation. Il ne faut pas hésiter. C'est vrai que vous êtes vraiment adorable dans cette formation parce que vous êtes très très très nombreux à à la recommander. Souvent, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a très, très peur d'intégrer la formation et dès qu'on y est les cinq premières minutes, on se dit mais, « Mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant ?» puisque en fait, je me suis dit, on se sent tellement bien accueilli, on se sent tellement bien, on est tellement dans la bienveillance, tout ça, et qu'après, on se dit « Mais finalement, pourquoi je ne l'ai pas fait avant ?» Exactement, c'est ce que je me suis dit aussi. j'aurais euh, voilà. dû me lancer plus tôt. Ouais. Et... Bon, J'ai perdu quelques jours, mais c'est rien, j'en suis là vrai. et je suis très heureux. Exactement. Et tu penses que des personnes peut-être plus âgées ou plus jeunes peuvent le faire aussi Parce que des fois, on peut s'imaginer que l'âge que est un frein. Est-ce que pour toi, ça, ça joue ou pas Non, je ne pense pas. Il y a que ce soit de n'importe quel âge, on peut tous apprendre. Euh, les vidéos sont faciles pour apprendre. Donc, donc, tout le monde peut vraiment apprendre, que ce ouais. soit de n'importe quel âge. Oui, que, ouais, parce que des fois, on peut se dire, avec l'âge, on se dit... Euh, moi, tout ce qui est informatique, tout ça, je m'y connais pas trop. Est-ce que tu trouves que vraiment l'accès à la formation, tout ça, c'est facile Je veux dire, euh, voilà, euh, parce que voilà, non, logiquement, si tout se passe bien, tu fais l'inscription, tu reçois le lien directement, tu as juste à cliquer sur le lien. Est-ce que tu as trouvé que c'était facile ou, ou compliqué d'après toi oui, moi j'ai eu facile. Maintenant je suis aussi fort dans la technologie. D'accord. Euh, tout, tout ce qui est nouveau. Maintenant pour une personne qui, qui n'est pas euh, adepte de la technologie et tout ça, ce euh, n'est pas très, très compliqué. Il suffit de suivre le lien, de rentrer euh, son code et son, son identifiant et puis c'est le touré. Et on y accède, oui. Ouais, donc plutôt facile alors. Et. Euh, ouais. Peut-être une, euh, une dernière question. Qu'est-ce que tu penses de la formatrice <rire> okay. Elle est pas mal, elle est géniale. Franchement, elle est adorable. Là-dessus, mmh. je n'ai rien à dire. Tu euh, nous consacres beaucoup de temps. Dès que tu as l'occasion, euh, on sait que tu es là. Tu as plusieurs groupes sur Facebook que tu dois gérer. Tu as les vidéos. Euh, tu as toute ton entreprise derrière toi. Et franchement, je, vous, je me demande comment tu arrives. Euh, nous consacrer autant de temps euh, pour nous pour, pour qu'on évolue c'est bon, vraiment génial, c'est super d'accord, bah, c'est cool parce que voilà, j'essaye vraiment de, de vous consacrer du temps mais des fois j'ai l'impression que j'en fais toujours pas assez donc j'essaye d'en faire toujours plus comme là par exemple je vais rajouter encore des choses dans, dans la formation euh, mmh -hmm. donc, euh, professionnelle de base comme je l'avais dit, hein, je vais rajouter encore des exercices et encore, euh, encore d'autres vidéos euh, voilà que, parce que voilà, j'ai des vidéos sur YouTube que j'ai pas dans la formation, donc je vais les rajouter dedans. Et c'est vrai que j'essaye toujours de réfléchir à ce que je pourrais améliorer, ce que je pourrais vous apporter en plus. J'essaye d'écouter aussi ce que vous me dites beaucoup. Euh, voilà, là après, je travaille sur la formation Confiance en soi et succès. Donc c'est vrai que ça me prend beaucoup, beaucoup de temps. Puis j'étais partie aussi euh, en séminaire il n'y a pas longtemps. Mais voilà, j'essaye vraiment de de vous consacrer du temps un maximum, parce que voilà, pour moi, c'est juste extraordinaire de pouvoir faire ça. Euh, j'ai d'ailleurs arrêté mon, mon travail euh, donc à l'Institut, j'ai fermé mon institut et tout ça pour me consacrer à 100%, euh, pour pouvoir vous corriger 7 jours sur 7, et, et parce que pour oui. moi, c'est une vraie passion de le faire. Quoi. Je ne sais pas si ça se ressent, Déjà. mais... J'ai bien sûr ça se ressent, on, on le voit, on, on voit qu'il me donne à fond pour, pour cette formation, pour nous former. Euh, tu accordes vraiment tout le temps qu'il faut. Et dès qu'on a un souci, que ce soit sur le groupe, on peut en parler, ou alors en message privé aussi. Euh, pour ça, il n'y a pas de souci. C'est génial. Et tu nous accordes bien beaucoup beaucoup de temps. D'accord. Ben, je suis contente de, de savoir que, que voilà. C'est déjà pas mal comme ça. Et puis, j'espère que ça va encore s'améliorer par la suite en faisant, euh, voilà, j'ai prévu de faire des lives euh, un peu plus régulièrement sur, euh, sur les différents groupes et voilà, quand ce sera... Euh, <rire> quand j'aurai un tout petit peu plus de temps par rapport aux formations que je, que je propose. Euh, juste encore peut-être une dernière question. Est-ce que oui. le fait euh, que cette formation soit réglable en plusieurs fois, c'est quelque chose qui t'a aussi... Euh, c'est quelque chose qui, qui est rentré dans... En ligne de compte pour toi ou pas? Oui, exactement. C'est ce qui m'a permis justement de pouvoir choisir ta formation. Euh, J'ai pris la formule où il y a le Naila, la formation professionnelle euh, et la troisième formation, je ne sais plus. Non. La formation euh, forme euh, artistique. Voilà. Hum. Euh, non, c'est vraiment ce qui m'a poussé euh, vraiment aussi euh, à pouvoir prendre ta formation. Je n'ai pas spécialement non plus les moyens d'aller ensemble pour payer. Euh, je ne sais pas combien, pour euh, trois jours ou, ou un peu plus, et dans ta formation, on a entre six mois et un an, et bien souvent, de ce que j'ai vu, les filles restent malgré tout, euh, après leur, leur, leur enseignement, je vais dire, et euh, non, non, ça, ça a été vraiment chaud pour, euh, pour pouvoir payer. Et, et voilà. Ouais. Juste peut-être, toute dernière question. Euh, justement, ouais. quand tu vois l'évolution des filles, parce que j'avais mis des avant-après, est-ce que tu. Mm -hmm. Voilà, ça te motive encore plus à, à te dire waouh, wow, mais, ah. mais je vais réussir Ah oui, à 100 Plus on voit les autres évoluer, en fait, plus j'ai l'impression que plus on est, enfin, ceux qui débarquent ont envie d'évoluer, mm -hmm. d'arriver euh, à, à leur pause. Alors, niveau, euh, parce que quand on débute, c'est vrai on rate, on se dit ah, « c'est pas beau », mais c'est pas grave, on est là pour apprendre et on mmh. se en entraîner, que ce soit juste après ou le lendemain ou ainsi de suite. Euh, nous, on est vraiment là pour apprendre et il ne faut, faut pas avoir peur de ça, euh, si on rate c'est pas grave. On recommence, les autres nous aident, on recommence à ce moment-là, on essaye de s'améliorer et c'est pour aller. Voilà. Ouais. Voilà. Et ça fonctionne comme ça. <rire> oui, ouais. en fait, si ça fonctionne aussi bien, c'est par rapport aux neurones miroirs. Quand on est face à quelqu'un qui réussit, on a tendance à s'identifier à ça et à vouloir avoir un petit peu la même chose. quoi. On est toujours, on ressemble en fait aux dix personnes qui nous entourent le plus. Et vu que on est tout le temps, tous les jours sur le groupe, Finalement, c'est comme si on était entouré par des personnes ben, hyper motivantes parce qu'on les voit euh, qui ont déjà réussi, qui ont ouvert leur entreprise, euh, l'entreprise tourne. Euh, voilà, on se dit mais, mais moi je veux ça et vu qu'elle a réussi, voilà. voilà, et vu qu'elle a réussi à faire ça avec la formation, il ben, n'y a pas de raison que moi je n'y arrive pas. Et je trouve que c'est un super euh, super moteur parce qu'en plus, je me suis rendu compte que la, la plupart des, des filles qui faisaient une formation en centre, finalement, elles ne sont pas accompagnées après et très vite elles abandonnent parce qu'elles elles elles abandonnent au premier échec finalement. Première pause qui tient pas, premier euh, voilà euh, erreur de l'image, choses comme ça. Elles arrêtent parce qu'elles manquent de ce confiance que j'ai l'année ouais. passée, l'année passée, je m'étais lancé là-dedans, mais sans formation, oui. sans rien, je me suis dit c'est pas grave, je vais apprendre de moi-même et euh, je voyais que ça n'allait pas du tout. Euh, je me suis très très vite découragée, et cette année, ben, j'ai eu des clips, et je me suis dit, bon, allez, formation, cette fois-ci, et puis, j'ai atterri chez toi. Voilà. C'est tout. Euh, C'est super. C'est génial. Ouais et du, du coup, voilà, ça permet de vraiment euh, vraiment évoluer, je pense, plus rapidement et de pas lâcher, parce que je me suis rendue ouais. compte que dans, dans notre formation, en fait, il y avait très, très, très peu de filles qui lâchaient en cours de route, quoi. Et quand elle, euh, quand elle dit « Oh, je sais pas, j'ai des doutes », finalement, euh, tu as au moins une cinquantaine de filles qui viennent dire « Mais non, lâche pas, euh, continue, on est là pour toi ». Et c'est génial, parce qu'en fait, on n'a pas l'impression que c'est de la concurrence. On a l'impression que c'est vraiment des membres de la famille, mais qui soutiennent, qui comprennent. C'est ça. Pour moi, voilà, il n'y a, tous... a pas de concurrence. Voilà. Chaque, chose, chaque personne a son, son talent, il y a sa touche, et non, il n'y a vraiment pas de concurrence. On est tous là pour céder, et je pense qu'aucune concurrence n'y a du tout. Oui, surtout entre nous. Hein. <rire> ok, bah, merci énormément, Aurélien, d'avoir euh, fait euh, donc, ce petit témoignage, d'avoir répondu à mes quelques questions. Euh, on se retrouve très vite sur le groupe si tu veux bien. Avec plaisir. Oui, d'accord. Bah, merci ouais. beaucoup. Hein. Passe encore une très très bonne merci soirée. Merci à toi. A très vite. Une bonne soirée à toi aussi. Merci beaucoup. <rire>